Bonjour à, à toutes et à tous, c'est toujours euh, un plaisir de venir parler euh, de, de ses projets, de son équipe, surtout quand ça fonctionne bien, et de, de pouvoir partager avec vous. Alors la transformation digitale, c'est le sujet de tout le monde, on doit la réussir, euh, les grandes entreprises et les plus petites. Et c'est vrai que les grands groupes ont mis en place ces derniers temps différentes euh, euh, organisations, services, dispositifs, Alors ça s'appelle les labs, les digital factories, certains ont des noms. Certains ont des numéros. Euh, en tout cas, nous, quand on a commencé en 2017 à réfléchir à, à ce que nous souhaitions pour Air France, nous étions complètement agnostiques sur le modèle qu'il fallait mettre en place. Aucune idée, aucune, euh, aucun schéma euh, directeur euh, en tête. Et euh, nous n'avons pas choisi non plus de faire appel à des consultants euh, qui auraient pu nous designer une belle organisation euh, que nous aurions ensuite euh, implémentée. Donc vraiment une démarche agnostique. Et euh, on n'a pas voulu euh, donc présenter de concept. Et on a fait une démarche très simple, pleine de bon sens. On est allé voir euh, les métiers de l'entreprise, puisque la Digital Factory s'adresse aux métiers de l'entreprise. Et nous avons tout simplement été leur demander ce dont ils avaient besoin. Ils n'avaient peut-être pas besoin d'un concept, mais en tout cas, ils avaient besoin de compétences, de méthodologies. Euh, et puis tous les métiers d'une entreprise ne sont pas au même, euh, au même niveau de maturité digitale, donc chacun avait ses propres besoins. Donc euh, ça a été un élément euh, finalement euh, fondateur dans notre construction, euh, puisqu'aujourd'hui nous sommes toujours dans cette démarche d'écoute et d'empathie vis-à-vis des métiers. Et c'est pas juste euh, des mots d'un beau discours, c'est euh, aujourd'hui ce qui fait notre force. Alors, une fois qu'on a demandé aux métiers ce dont ils avaient besoin, on a, on, on a défini la gouvernance de l'entreprise, de, de, de la Digital Factory. Et, et le mandat de l'entreprise, ça a été de dire, OK, accélérer la, la transformation digitale de l'entreprise. Et on, on est parti sur un modèle avec trois convictions très fortes. La première, c'était que nous ne souhaitions pas centraliser l'ensemble des projets digitaux de l'entreprise au sein de l'organisation de la Digital Factory, mais plutôt une agence au service des métiers qui favorise la collaboration. Il n'y a pas d'injonction top-down de dire vous devez travailler avec la Digital Factory, on n'impose pas la collaboration. Ensuite, c'était une intégration agile dans l'organisation euh, ça fait depuis 10 ans que nous avons développé nos compétences en digital euh, marketing, toutes les applications métis, euh, clients que vous connaissez ont été développées par une équipe. Donc euh, certains acteurs au sein de l'entreprise avaient déjà des connaissances euh, digitales et il était hors de question euh, d'arriver avec nos gros sabots pour expliquer bon, avant nous, le digital n'existait pas, mais grâce à la Digital Factory, vous allez comprendre comment c'est le vrai digital. Bien au contraire, il fallait collaborer avec ces personnes qui avaient déjà de l'expérience et avec d'autres qui en avaient un peu moins. Troisième point, organisation temporaire. Pourquoi Parce que si on a l'ambition de réussir ça transformation digitale et qu'on se dit qu'on va mettre 15 ans, c'est peut-être qu'on est un peu à passer à côté de, de l'enjeu. Euh, et euh, c'était aussi une manière de dire que nous étions là pour accompagner et pas de faire à la place des métiers. Et puis euh, une conviction, mais plutôt un socle de notre organisation, c'est que nous avons décidé donc en 2018 de nous associer dès le départ, dès la construction avec l'informatique de l'entreprise. Ça paraît plein de bon sens et aujourd'hui, c'est quelque part admis qu'il faut travailler Digital Factory et IT ensemble. Pour autant, quand nous avions pris cette décision, c'était une démarche un peu singulière. Et deux ans après, nous sommes toujours convaincus que ça a été un des meilleurs choix et un des facteurs de succès de la Digital Factory. Donc je vais vous expliquer dans cette, euh, cette première partie euh, tout ce que nous avions en tête hein, pour la construction, le modèle que finalement nous avons designé, et dans une deuxième partie, je vais vous expliquer concrètement ce que nous avons euh, réussi et euh, pour mesurer le, le chemin parcouru. Alors on avait aussi un deuxième mandat, c'est un peu un mandat que nous nous étions euh, nous-mêmes fixés, c'était de dire, euh, quand on a fait cette étude, on a beaucoup entendu parler de POC, puis finalement pas forcément d'application. Et on s'est dit, il faut absolument qu'on soit concret. Nous sommes une factory, nous devons produire quelque chose de concret pour les métiers et les équipes, et pas forcément d'époque euh, où même, il y a eu beaucoup de démarches d'hackathon, où tout le monde était super content. Euh, pendant 48 heures, on a défini des super applications aux super pouvoirs, puis finalement, c'était pas forcément relié au système d'information. Euh, c'était assez compliqué de les mettre en œuvre. En tout cas, le, le, le délai pouvait être assez long. Donc on s'est vraiment dit, en nous toute l'équipe s'est dit qu'il faut absolument qu'on qu soit très concret et qu'on produise des choses euh, tangibles et visibles. Et ça a vraiment euh, influencé notre manière de considérer euh, l'endroit où nous allions fabriquer ces projets digitaux. Et euh, cet endroit, nous l'avons construit de toutes pièces, il n'existait pas. On s'est dit qu'il faut un cheminement, une ligne de production, il nous faut à peu près 500-700 mètres carrés. Évidemment, ce n'était pas disponible. Donc nous avons créé de toutes pièces cette structure. Alors une fois qu'on a le mandat, on a euh, réfléchi à la façon dont on voulait opérer euh, au sein d'Air France. Et euh, on s'est dit, ben, on ne va pas construire un bâtiment, on va construire bien plus que ça. On va construire un écosystème avec des valeurs fortes qu'on a entendues durant l'étude, c'est-à-dire la transparence, le fait de partager, le fait de faire quelque chose un peu out of the box, d'être modulaire, d'être complètement ouvert. La Digital Factory est complètement ouverte à l'ensemble des salariés. Tout le monde peut pousser la porte, il n'y a pas besoin de prendre rendez-vous. Euh, aussi les méthodes agiles, mais pas que. Aussi le design thinking et la combinaison des deux euh, est un super pouvoir euh, dans nos réalisations. Et aussi un endroit voilà, où on s'amuse, on peut bavarder, on peut prendre le temps de, voilà, de, de la discussion, la pause café euh, enrichissante avec des experts et des, des non-experts. Donc ça c'était le premier point. Après, on s'est dit... Comment on veut euh, organiser euh, un peu nos valeurs nos... et comment on veut s'organiser Donc on s'est dit, mais finalement, les valeurs qui nous rassemblent et les personnes qu'on a recrutées après, on a partagé ces valeurs avec elles. On les a aussi un peu recrutées sur la base de, de ce partage de valeurs. C'était l'audace. Quand vous allez voir le lieu, vous allez comprendre qu'effectivement, il fallait être audacieux. Ensuite, c'est la collaboration, bien évidemment, et l'attention. Prêter attention, écoutez, comme on l'a fait depuis le début avec les métiers. Et ensuite, plus qu'un organigramme, des pôles d'expertise, une organisation très organique qui peut se mouvoir en fonction des problématiques à adresser et donc avec une belle place forcément pour le design, une belle place, évidemment, le cœur du réacteur, c'est quand même la gestion des projets, mais aussi une collaboration extrêmement forte avec l'IT, qui nous a donné des compétences comme de l'architecture IT et aussi euh, toute la démarche d'acculturation, dont nous parlerons un petit peu plus tard. Et évidemment, une fois qu'on crée un lieu, euh, qu'on crée euh, une démarche, il faut euh, faire vivre cette organisation. Donc on a créé aussi un pôle euh, opération et promotion. Et là aussi, je pense qu'on a eu bien raison. Donc euh, ensuite, on a développé notre démarche. Euh, toujours basé sur nos convictions. Et la démarche, c'est quand un métier vient nous voir, souvent, il nous demande une application. J'ai un truc à développer, vous ne pourriez pas m'aider Et puis, en fait, je voudrais que ça soit développé extrêmement rapidement. Donc nous, à chaque fois qu'on parle avec un métier, on lui dit on a trois principes. Le premier, c'est pas se focaliser sur la solution. OK pour ton appli, mais ce qu'on va faire, on va essayer de comprendre pourquoi tu veux cette appli et au fond, à quelle problématique tu veux répondre. Encore une fois, c'est plein de bon sens. Encore une fois, on le sait tous, mais... Euh il faut être accompagné parfois pour vraiment mener à bien cette démarche. Le deuxième, c'est une approche centrée utilisateur, évidemment. Et le, deuxième, le troisième, une approche systémique. Le digital, c'est global, les process sont transverses. Donc si on bouge le process d'un métier, si on crée une application, ça va forcément aller puiser dans les datas des autres métiers et ça va forcément impacter les autres métiers. Donc il est absolument essentiel d'avoir une vision globale et évidemment euh, pas en silo. Voilà, et puis alors, un, un, un autre point euh, très important, c'est nos outils. Alors, qu'est-ce qu'on a utilisé comme outils Bien évidemment, Agile, je vous en parlais tout à l'heure, et j'imagine que vous êtes tous au fait de cette méthodologie, mais celle qui nous a beaucoup aidés, comme je le disais, c'est le design. Mais pas que le design pour faire les interfaces graphiques, c'est toute la famille de design, toute la palette euh, que peut offrir le design. Donc, en fait, pourquoi le design Parce que, pour nous, la visualisation est un élément essentiel. On a voulu rendre visible tout ce qui était invisible. Un process, par nature, c'est invisible. Et à chaque fois que vous allez dans un métier, il vous dit, ah non, mais mon process, il est nickel. Il est tout droit, là, il n'y a aucun problème. Mais en fait, quand vous pluguez le process d'un métier avec celui d'un autre métier, c'est là où vous vous rendez compte que c'est assez alambiqué. Puis finalement, quand on parle avec les équipes, finalement, leur process, ce n'était pas aussi linéaire que ça. Donc rendre visible, c'est un pouvoir extraordinaire. Et si j'avais quelque chose à partager avec vous, user et utiliser et user de, cette, de cet outil. En tout cas, c'est ce qui marche pour nous. Euh, et ça favorise évidemment la collaboration parce qu'on a un même support euh, pour pouvoir discuter et interagir sur, sur ce qui va, ce qui ne va pas. Et en fait, nous, on essaye de visualiser les petits cailloux dans la chaussure. Vous savez, chacun d'entre nous réalise ses missions au quotidien et puis parfois on s'habitue aux petits cailloux dans la chaussure, les petits irritants qui font qu'on ne peut pas mener à bien sa mission au quotidien. Et parfois ces petits cailloux dans les chaussures, on les oublie, et puis parfois ça fait très mal. Donc en fait, on essaye d'identifier ça au travers de l'écoute de, de nos métiers et des acteurs qui sont notamment dans l'opérationnel. Alors, qu'est-ce qu'on a réalisé au bout du compte Une fois qu'on avait ces belles idées et que, finalement, le concept, on l'avait quelque part créé nous-mêmes, comment ça s'est passé concrètement Donc, on a lancé la Digital Factory en janvier 2018. Et la première chose que nous avons faite, comme je vous le disais, nous n'avions pas 500 ou 700 carrés à disposition. Ça veut dire qu'il y aurait eu un grand vide quelque part dans le siège. Donc, nous n'avions pas cette opportunité. Donc, ce que nous avons fait, il y avait une cour, une cour intérieure qui était fermée depuis 4 ans pour des raisons de sécurité. Et on s'est dit, mais finalement, dans cette cour, est-ce qu'on ne pourrait pas monter des containers Puisqu'on est une organisation temporaire, frugale, faisons du frugal jusqu'au bout et montons des containers dans cet, dans cet espace. Et on a eu l'autorisation de construire dans cette cour, d'ouvrir cette cour, et on a mis en place 28 containers. Donc déjà dans la symbolique, c'était assez spécial. Vous imaginez le siège social de l'entreprise qui existe depuis, je ne sais plus, c'était 93. Les salariés sont forcément attachés à leur siège social. Et puis on a une couleur, c'est bleu, blanc, rouge, quand même, Air France. Et nous, on arrive avec nos gros cubes, pas forcément design au départ, mais finalement, on a réussi à les rendre assez, assez sympas. Et en plus, on a imposé une couleur rose. Donc c'était déjà très disruptif. Donc cette démarche out of the box, on l'a concrétisé dès le départ. Alors cet espace, il a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès, beaucoup plus que ce qu'on imaginait, et au bout de la première année, on a vu qu'on avait du succès avec nos projets, mais en termes de, de, de visite, on a été complètement dépassé par les pronostics, si je peux dire, donc encore un témoignage pour vous de dire si vous n'avez pas de lieu lié au, au digital, n'hésitez pas, surtout que des containers, ce n'est pas forcément la plus grosse dépense pour une entreprise. Donc il faut y aller. Et au final, on a reçu à peu près 10 000 visiteurs en moins d'un an, enfin en un an. On a reçu à peu près une trentaine de départements. Nos visiteurs sont très contents et euh, on a aussi accueilli beaucoup, beaucoup de sociétés extérieures. Nous avons été... Euh, énormément benchmarké par des grandes marques, par des plus petites. Mais en tout cas, euh, notre histoire a plu et, euh, et notre lieu aussi. Alors, ça c'est bien, mais si on fait euh, une boîte, et il faut encore, encore faut-il créer de la valeur à l'intérieur. Et comme je le disais tout à l'heure, le cœur du directeur, c'est quand même nos projets. Et avec cette volonté de produire quelque chose et d'apporter quelque chose à nos métiers. Donc nous avons... Euh, Réaliser 30 projets, et là je pense que je vais rejoindre un certain nombre d'entre vous, ne plus parler de projets, mais de cas d'usage. Euh, c'est comme ces démarches d'innovation où parfois on a une technologie et on essaye d'aller voir les métiers en disant il y a une super technologie, vous ne voudrez pas l'utiliser. Nous en fait c'est vraiment l'inverse, on essaie de trouver le cas d'usage et s'il y a une technologie innovante hein, qui permet d'aller plus vite, on l'applique, mais on n'est pas obligé. Le but du jeu c'est de répondre à la problématique et de faire avancer les choses pour les métiers. Alors pour construire ces cas d'usage, travailler ces cas d'usage avec nos métiers, bien évidemment, comme je parlais de cette démarche d'empathie dans le design thinking, il a fallu aller sur le terrain, passer beaucoup de temps avec les personnes qui sont dans le métier. Donc on a travaillé avec les pilotes, on a travaillé avec les PNC, on a travaillé avec l'industrie. On a travaillé avec le digital, on a travaillé avec le centre opérationnel. ce centre opérationnel qui fait décoller les avions et replanifie les départs de vol au quotidien. Nous avons passé beaucoup de temps avec ces métiers et... Ça a été vraiment un enrichissement à la fois pour les équipes qui ont pu mieux comprendre les méthodologies de design thinking, la méthode agile, mais un grand enrichissement aussi pour nos équipes euh, qui euh, ont appris plein de choses sur les métiers d'Air France. Et évidemment, au bout de deux ans euh, d'investigation, la culture que l'on a de notre entreprise est extrêmement élevée et nous permet d'aller encore plus loin. Donc on espère qu'en année 3, on pourra encore faire des choses que nous n'avons pas fait euh, réaliser en année 2. Alors, comment ça se passe On a, euh, on a euh, designé notre, notre process, et comme on parle d'accélération, on se rappelle que c'est bien le mandat de départ, on s'est dit, bon, bah alors la collaboration avec l'IT, c'est génial, euh, et effectivement, euh, on a pu collaborer et accélérer, euh, et faire gagner beaucoup de temps euh, à certains métiers. Euh, le premier métier, on a travaillé sur un portail B2B, euh, et leur déclaratif, ça a été de dire, vous nous avez fait gagner un an. Donc on était déjà très contents. Et puis au fur et à mesure qu'on a avancé, qu'on est revenu sur cette démarche un peu de design thinking et sur les problématiques métiers, on s'est rendu compte que finalement, là où on pouvait apporter de la valeur pour accélérer, c'était pas tant dans le développement agile, qui est assez bien maîtrisé par les équipes d'Air France, mais plutôt en amont, sur l'alignement des métiers. En fait, ce n'est pas tant de pouvoir créer une application, de digitaliser un processus. Encore faut-il que tout le monde soit d'accord sur l'objectif à, à atteindre. Et ça, c'était euh, le plus gros euh, écueil euh, à dépasser. Et c'est vraiment là où on a développé une compétence euh, qu'on n'avait pas identifiée à la base. Et donc, si vous regardez ces vagues en bas, qu'est-ce qu'elles disent Elles disent, disent qu'on est capable de développer trois types euh, de livrables. Les développements, bien évidemment, et vous les voyez, le bleu clair, c'est au début. Ensuite, c'est le ready-to-dev, c'est-à-dire qu'on accompagne le métier. Et comme l'IT est avec nous depuis le début, comme on a une approche systémique, on laisse le métier avec son IT continuer à faire le développement et nous, on passe à un autre projet. Et le troisième, c'est l'alignement et la priorisation des fonctionnalités. Et ça, on a eu beaucoup, beaucoup de demandes en disant, ce que vous avez fait pour tel projet, on voudrait que vous l'appliquiez à notre projet. Alors je vais être concrète et je vais vous donner, alors pas les 30, euh, les 30 cas d'usage, parce que ça serait euh, très long, il nous faudrait plus de 20 minutes, mais celui-là est très intéressant, c'est euh, ce qu'on appelle le e-logbook. Alors en fait, dans les avions, il euh, y a un document euh, qui sert à noter euh, toutes les imperfections techniques aux cabines, ce qu'on qu appelle pour la cabine l'ACL. Et donc ce do document existait dans les avions, euh, et est resté restée euh, identique depuis 1933, c'est-à-dire avec la souche carbone, où on prend euh, les volets, on donne à la maintenance, hein. la maintenance identifie la problématique, un accoudoir cassé, ramène ça à la maintenance, identifie la pièce si la pièce est là, la commande si besoin, et ensuite, quand la... Quand l'avion reviendra, on changera l'accoudoir. Donc vous imaginez le process, évidemment, vous voyagez tous chez Air France et peut-être que vous avez remarqué un jour un accoudoir qui était réparé. On se dit, comment c'est possible Eh bien, parce qu'il fallait un délai pour pouvoir aller chercher la pièce en stock et le réparer. Et donc, on a mis autour de la table les pilotes, les hôtesses, la maintenance, et on s'est dit, ce serait quand même pas mal si on pouvait digitaliser ce process. Et tout le monde était d'accord, sauf que ça faisait la quatrième fois dans l'entreprise qu'on essayait de mettre d'accord les gens sur les priorisations. Le pilote a quelque chose à dire sur le, le, le processus digital entre l'avion et le sol. La maintenance est responsable de la réparation, il y avait aussi quelque chose à dire. Et le personnel navigant commercial, les hôtesses et stewards, avaient aussi leur avis sur le sujet, puisqu'ils sont en contact des clients au quotidien. Alors comment on a fait On s'est rendu compte que finalement ce n'était pas une problématique technique parce que ça faisait dix ans en fait que les gens essayaient de craquer cette problématique. Donc on a utilisé nos techniques de design thinking mais comme vous avez dû le comprendre, au fur et à mesure on s'est enrichi et on a développé nos propres méthodologies. Il y avait aussi des contraintes de certification réglementaire, donc on ne peut pas faire ce que l'on veut. Et donc, le parcours était assez contraint, on va dire. Mais en quatre mois, on a réussi à craquer cette problématique et en quatre mois, on a réussi à mettre tout le monde d'accord sur les fonctionnalités qu'il fallait développer, la priorisation. Et aujourd'hui, il est en cours de développement. Donc ça, pour nous, c'est un exemple très concret d'une digitalisation de processus, mais vous voyez que l'accélération, elle n'a pas été faite tellement sur la production, mais finalement, sur la résolution d'un alignement. Alors un deuxième cas, j'irai pas tellement plus loin. Celui-là, il est intéressant. Donc c'est comme ça qu'on a un peu formalisé notre démarche. Et euh, celui-là il est intéressant pour autre chose, c'est qu'on a une super équipe à l'IT qui fait, euh, euh, qui s'appelle la recherche opérationnelle avec des, des data scientists et data engineers. Et une data scientist est venue nous voir en disant, on aimerait bien travailler avec vous parce qu'on fait des algorithmes. Le problème, c'est qu'ils sont pas utilisés par un département. Donc, on a l'impression d'apporter de la valeur, mais s'il n'y a pas un taux d'adoption et un usage de nos algorithmes, finalement, la valeur n'existe pas. Donc, en fait, Rebelote on a retravaillé sur pourquoi, quels sont vos modes de fonctionnement, de formaliser les modes de fonctionnement, de visualiser les modes de fonctionnement, et ça, ça a tout changé. Et ensuite, ensemble, on est allé sur la construction d'un MVP, on a fait la priorisation, parce qu'il ne s'agit pas juste de parler, de faire des sessions, de co-construction ou de partage d'informations. Derrière, il y a une vraie production, un vrai alignement, une vraie priorisation, et on est bien dans une démarche qui permet d'aboutir à un MVP. Voilà, ça c'était le deuxième cas concret métier. Troisième cas... Euh, je vous disais, on s'est aussi inspiré de ce que faisait le digital client, et toutes les applications, et dans tout digital client, généralement, il y a un design système qui permet de créer une bibliothèque de composants digitaux qui permet de gagner du temps à ne pas redévelopper systématiquement des boutons pour page retour, page home, etc. Et on s'est rendu compte qu'en regardant les métiers de l'entreprise, chacun était en train de développer ses propres boutons. Et on s'est dit, finalement, on va faire la même chose que pour le digital client. Donc on a développé un design système qui permet de faire économiser pratiquement jusqu'à 80% de temps sur la partie développement des composants. Alors, on a aussi, euh, donc ça c'était pour la partie projet. Euh, ensuite, nous avons la partie euh, acculturation. Euh, on a aussi euh, utilisé ce lieu pour faire euh, des, euh, des événements, euh, dont deux événements qui ont compté pour nous euh, cette année. C'est euh, un événement sur, euh, sur le design, donc euh, euh, vous avez bien compris nos convictions, donc on a voulu partager ça avec l'ensemble de l'entreprise, et aussi sur, euh, sur la technique, la technologie. Et ça, c'était en octobre. Et on a fait un petit teaser qui donne un peu notre, notre mood, je dirais, sur notre façon d'aborder ce, ce type de sujet. Donc, il y a une petite vidéo, je pense qu'on peut la lancer. C'était le teaser qu'on qu a lancé en interne pour faire venir les gens. Sinon, on passe à la fin. Oui. Si, si, on régie, vous pouvez lancer la vidéo qui vient juste après. Vous êtes-vous déjà posé la question quel est le point commun entre une guitare de rockstar, un appareil photo un peu rétro, un Mac qui en maniaque, un casque chargé en basse, wow un avion beau comme un camion, une trottinette presque parfaite, un objet dont l'ovalité nous laisse bouche bée. Et oui, tous ces objets naissent de l'imagination du designer. et oui, le fameux designer, celui qui pose dans les magazines nonchalamment allongé sur un canapé. Design. Ok, vous vous demandez, mais quel est le rapport avec Air France En fait, le design dans ses concepts fondamentaux est partout autour de nous. Même ici, chez Air France. Oui, oui. Vous allez me dire, le design, c'est quoi Si je vous disais que c'est un moyen de résoudre des problématiques complexes, de créer de la valeur et d'accélérer vos prises de décision. Ah, je commence à vous intéresser là. Data visualisation, expérience utilisateur. Design thinking. Vous voulez en savoir plus Alors, why not design était ouais, bien, mais quand même. <rire> euh, ouais, c'était un... en arrière. Ah, en arrière. Bon, ouais. Voilà, c'était sur avant. celle qu'on a quittée tout à l'heure avec les trois photos. En arrière, en arrière. Voilà, voilà sur celle-là. Donc, euh, il me reste à peu près une minute pour conclure. Donc, euh, ça, c'était sur la partie acculturation et le partage des informations. Et au final, euh, qu'est-ce qu'on peut retenir de notre démarche euh, depuis deux ans alors, en fait, on a développé finalement trois types de compétences, une compétence de production digitale, une compétence de digitalisation de processus. Et au fur et à mesure qu'on a développé notre savoir-faire, finalement, on a pu aller jusque dans le réengineering des processus d'un métier euh, ou de plusieurs métiers et euh, pour euh, véritablement craquer des problématiques de plus en plus euh, complexes. Au final, euh, sur 2019, par exemple, nous avons réussi à challenger 70% des projets. Je vous disais tout à l'heure que souvent les gens viennent avec une demande d'application et on leur dit oui, « mais pourquoi faire ?» et au final, on, on challenge euh, cette, cette demande pour, euh, pour réajuster un peu mieux le tir sur et avoir un taux d'adoption élevé au final quand on collabore avec le métier. Donc on a aussi arrêté des initiatives, ce qui empêche aussi parfois les métiers d'arrêter de tourner en rond autour d'une solution qui finalement n'apporte pas de valeur, de pouvoir réajuster les objectifs, évidemment aussi de ne pas tout développer en interne. Parfois il y a des solutions qui sont sur étagères, qui sont compatibles avec les systèmes d'information de l'entreprise et c'était aussi de faire simple. Au final, vous l'avez compris, euh, tout ça nous permet de dire que nous avons développé des compétences, mais qu'au final, la transformation digitale, c'est aussi une question de culture. Et ça, je pense que je n'avais pas besoin de vous convaincre, vous le savez tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sophie. Merci beaucoup, Sophie, Donc de, sur la Digital Factory d'Air France. Merci beaucoup.